Toute ma vie, j'ai été sensible aux transformations de notre société. Aujourd'hui, en tant que présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, je parcours la France à la rencontre de ceux qui agissent pour l'environnement. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de citoyens qui ont investi dans un parc éolien à la frontière du Lot et du Cantal. Alors Jean-Yves, on est devant le parc éolien de La, la Luzette. Voilà. Sept éoliennes qui ont, éolienne. qui ont poussé là. Euh, le parc est en, en, en fonction depuis à peu près deux ans. Oui. Racontez-nous un petit peu comment ce projet s'est monté vraiment en coordination avec la population et avec euh, les collectivités euh, locales. Ici, on a une frontière, de départements, le Lot d'un côté et le Cantal de l'autre. Et donc, comme on fait dans tous les projets, c'est d'abord de, de rencontrer les élus euh, pour leur présenter ce qu'on veut faire et, et voir si, effectivement, ils adhèrent. Il fallait faire s'entendre le Lot et le Cantal, mais aussi deux régions, Rhône-Alpes et Occitanie. Exactement. Donc on imagine que ça n'a pas toujours été simple. Ça a été un peu plus compliqué, mais quand même, il y a eu une adhésion euh, à la fois des populations très rapidement, à la fois des, aussi des, des, des services administratifs, parce que c'est un projet qui s'est développé relativement euh, rapidement, finalement. Bonjour Audrey, Pulvar, Bonjour. enchantée. Bonjour, Bonjour comment allez-vous Très bon, Alors moi, on m'a dit que c'était ici que plein de choses se sont décidées pour les éoliennes. Ah oui. <rire> Quand on vous en a parlé, euh, vous étiez un peu inquiète oh, Non, on n'était pas inquiet, mais on ne savait pas trop. <rire> C'était vague. Ouais. Donc là, en fait, ça va faire deux ans hein, bientôt. Euh, parce que c'était en 2016. Et qu'est-ce que ça a changé On a fait l'électricité moins chère. Et ça ne défigure pas le paysage. Non, pas là. Mais écoutez, moi je vais profiter un peu du moment pour goûter votre bonne cuisine. Ah, vous me le direz après. Voilà. Merci en tout cas. Merci voilà. de votre accueil. Merci. Merci. Et moi, ce qui m'épate, c'est la façon hyper collaborative dont tout ça s'est passé. Ça, vous avez vraiment associé la population, associé les élus, les agriculteurs. Alors, et... ça, c'était vraiment la, ouais. vo la, la volonté pour créer le, le, le, le projet. D'une part, parce que je pense qu'il fallait faire de la pédagogie ici, parce que les gens ne connaissaient pas bien. Et puis, on a aussi eu un besoin quoi. de s'investir de la part des élus, mais même de la part de, de la population. Et, et de tirer le fil jusqu'à ce qu'on en fasse ben, du, du participatif, un projet ouais. en fait qui appartienne aussi aux au, au, au locaux. Quoi. Un projet qui crée de l'emploi, qui concerne les familles sur place, qui concerne les agriculteurs, tout en allant vers un territoire beaucoup plus vaste. C'est vraiment une, une idée hyper progressive. Le parc éolien, il produit beaucoup plus euh, que la consommation euh, des deux communes. Ce territoire est exportateur d'énergie. Oui. Donc là, bah, elles vont rayonner sur l'ensemble des deux départements et, mmh. et, et fournir de l'énergie mmh. à tout le mmh. monde. C'est hyper bucolique, hein. tout y est, hein. le, petit, le petit val, le petit troupeau, l'horizon. Ouais. Alors Christian, racontez-moi un peu, euh, quand le projet d'éolienne est arrivé sur la table, vous n'avez pas hésité Quand ce projet euh, s'est présenté, euh, j'y suis allé de suite. Quoi. Ah, là, on voit un peu les, les panneaux photovoltaïques. Ouais. Donc ça, c'était votre première expérience d'énergie renouvelable. En voilà, fait. Ouais. Et vous n'êtes pas le seul. Donc ça veut dire que les agriculteurs de la région sont déjà sensibilisés à ces questions d'énergie renouvelable Je pense, oui, parce que dans l'exploitation, on a de plus en plus de problèmes à, à vivre de ce qu'on qu fait. Et une, je pense que c'est un moyen de, de diversifier les, les sources de revenus. Quoi. C'est une source de revenus pour les agriculteurs, le photovoltaïque, l'éolien bon, Pour nous, oui. Mais c'est aussi une question de conviction, non Oui, parce que bon, tout le monde parle de sortir du nucléaire. Mm -hmm. Et si on veut sortir du nucléaire, il faut essayer de trouver le maximum d'énergie renouvelable. Bon, deux ans après, vous pensez vraiment que c'est une expérience concluante Le parc éolien, oui, je pense. Ouais. Mm -hmm. ouais, ça, ça a permis de, de, de faire un financement participatif. Ça, ça a soudé un peu les gens autour de ça. Mm -hmm. Et moi je pense que s'il y a un autre parc qui se fait, il n'y aura aucun souci pour, pour refaire un autre financement participatif ça. Et ça ne fait pas tant de bruit que ça finalement. Non. J'ai les éoliennes en kilomètre, il n'y a aucun souci. Bah, les éoliennes, vous les voyez tous les jours, là ouais. dans La salle de <rire> bain le matin, je les vois, <rire> tourner. Bon salut, hein. contente de vous avoir connus hein, tous, hein, vraiment c'était un grand plaisir. Et le mât il fait quelle hauteur Alors c'est un mât qui fait 95 mètres là je pense celui-là. on a les qui tournent. Là, en fait, on a l'anémomètre, la girouette, qui nous permet d'avoir la direction, la vitesse du vent. On a la flashlight qui permet aux, aux avions de, de voir qu'il y a bien des éoliennes. Et voilà Allez, m'asseoir Est-ce que est le succès de ce... Projet en implique d'autres à venir dans la région ou un peu plus loin de ce type qui vraiment mettent en mouvement les collectivités locales, le tissu économique local et les populations locales. En fait, ce projet-là et, et, et ceux qu'on a pu faire euh, du même ordre ont servi d'exemple à l'administration, même au niveau national, mmh. pour dans les règles d'appel d'offres inciter à ce qui est de l'investissement participatif, mmh. à savoir que les gens qui sont sur le territoire, sur le département, Effectivement, euh, s'ils investissent dans les projets, eh bien, il y a une petite bonification de, de, de la rémunération. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui sont euh, déposés dans les appels d'offres et qui sont gagnés où il va y avoir des investissements participatifs, donc ça va se faire au niveau national carrément. Je pense que les énergies ouvrables sont le, un formidable moyen pour recréer des richesses et, et, et, recréer, de plus, du et recréer du lien et, et de la solidarité, et c'est ce qui s'est passé. Je pense que c'est ici, ça, l'osmose s'est fait comme ça, et vraiment un créateur de liens de ce point de vue-là.